Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je ne vais pas vous parler d'une technique, je ne vais pas vous parler d'une plante ou d'un produit, quel qu'il soit, mais d'un état d'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez apprendre à être perfectionniste, et notamment en matière d'arthrose. Pourquoi Tout simplement parce que nous sommes beaucoup trop habitués à ne traiter que les symptômes et non pas les causes des problèmes de santé qui nous tombent dessus, qui nous arrivent ou que nous déclenchons nous-mêmes. Je vous ai déjà parlé des 5 stades de l'arthrose, donc 0 ou le vraiment ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion, mais simplement un petit dysfonctionnement sans aucune manifestation pathologique. 1. Stade 1, où vous avez un début de gêne qui déjà est un signal d'alerte. 2. Avec des lésions déjà visibles à la radio, légers pincements articulaires, des ébauches d'ostéophytes, ces fameux becs de perroquet. Stade 3 avec un passement net et des becs de perroquet bien visibles et enfin stade 4 qui est quasiment le stade de l'irréversibilité mais ce n'est pas parce que c'est irréversible qu'on ne peut rien faire. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière, il n'y a plus de cartilage, les becs de perroquet sont extrêmement importants carrément dans certains cas vous avez une quasi soudure au niveau des vertèbres notamment donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être perfectionniste. Ça veut dire quoi être perfectionniste en matière de santé Ça veut dire vouloir toujours être au top de sa forme, être au top de ses possibilités. Et surtout empêcher un phénomène insidieux chronique de se développer à l'intérieur de votre corps, au niveau de vos articulations, au niveau de vos disques, au niveau de fascia. C'est ce qu'on appelle, c'est un vieillissement un vieillissement prématuré, un vieillissement précoce, un vieillissement anormal, qui est dû essentiellement à une inflammation chronique silencieuse, on l'appelle l'inflammation silencieuse, le, le, j'y ai consacré tout un ouvrage, et surtout ne pas masquer artificiellement les signaux qui vous indiquent qu'il y a un problème au niveau de votre cervicale, au niveau de votre épaule, au niveau de vos dorsales vos lombaires ou de toute articulation au niveau du corps. Ça veut dire quoi Être perfectionniste. Ça veut dire toujours rechercher le mieux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si on ne fait rien, petit à petit, eh bien, nous perdons de la hauteur, nous nous desséchons, nous nous courbons, nous Voilà, c'est ce que j'appelle le vieillissement accéléré si nous sommes perfectionnistes et eh bien on va toujours essayer de maintenir au maximum notre taille tenter de tenter de maintenir le plus longtemps possible une stature aussi parfaite que possible empêcher le corps de se tasser de se courber donc de vieillir vous voyez ça là je vieillis en l'espace, voyez, de deux secondes, j'ai vieilli de 20 ans si on si n'est pas perfectionniste. Si vous êtes perfectionniste, vous allez, je dirais, à longueur de journée, très souvent la journée, corriger votre posture. Pour faire travailler les muscles qui s'affaiblissent et allonger les muscles qui se raccourcissent. C'est simple. Empêcher des muscles qui ont tendance à se raccourcir, à se raccourcir et empêcher des muscles faibles de s'affaiblir. C'est pas compliqué. Il suffit de faire un programme d'étirement gainage permanent. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que c'est à la portée de tout le monde ben, ben Évidemment, même si vous êtes au stade 4. Si vous êtes au stade 4, il faut empêcher les lésions d'évoluer encore plus, ce qui est toujours possible. Pourquoi cette vidéo ben, Tout simplement parce que ce matin, j'ai vu une patiente qui, il y a quelques mois, a, fait une, a trébuché. Elle n'est même pas tombée, elle a trébuché, elle a mis la main au sol pour s'empêcher de tomber. Elle a senti une douleur à l'épaule. Elle a eu mal, donc elle a mis une pommade, une crème euh, anti-douleur. Et euh, comme elle avait un peu mal, elle a pris également euh, des anti-douleurs. Et ça s'est bien passé. Et en fait, euh, la douleur, petit à petit a commencé à se diffuser dans le bras, euh, ici, euh, au niveau de la poitrine et au niveau des cervicales. Et donc je l'ai dit ce matin, et qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé une petite touche de piano au niveau de sa clavicule. Une touche de piano de quoi même pas un demi-millimètre. Mais lorsque j'appuyais sur la clavicule, c'est-à-dire en la maintenant en place, je l'ai fait faire les mouvements et elle n'avait plus mal. Ce qui veut dire que cette subluxation entraînait un frottement, une irritation au niveau de la capsule articulaire, au niveau des ligaments, une irritation au niveau du système neuro qui diffusait dans toute la zone périphérique à cette articulation qui est souvent négligée parce que c'est une petite articulation. Or, elle est capitale car c'est elle qui permet au bras de tenir dans cette position ici. Hein? Donc c'est vraiment une articulation vitale pour les mouvements du bras. Donc qu'est-ce que j'ai fait ben, Je lui ai replacé en bonne position. Et ensuite, eh bien, je lui ai mis des aimants parce qu'elle avait un problème également de douleur au niveau du muscle sous-épineux, au niveau de l'attache du tendon, mais aussi également au niveau du corps musculaire. Donc elle s'était fait une longation. Et ça n'avait jamais guéri en fait. Et donc voilà ce que j'ai fait. Je lui fais ce qu'on appelle un tapping. J'ai mis des aimants et elle est repartie en pouvant lever le bras sans aucune douleur et sans craquement. Parce qu'à chaque fois qu'elle faisait le mouvement, ça craquait, mais en fait c'est normal. C'était la, la clavicule qui, n'étant pas tenue en place par, des, par ses livres, les ligaments étant distendus, euh, eh bien, provoquait un frottement à l'origine du craquement. Voilà, c'est tout. Donc, simplement pour vous dire, lorsque vous avez une arthrose, que ce soit au niveau de l'époque du cou, de la colonne vertébrale ou n'importe quelle articulation, il faut être suivi par votre ostéopathe posturologue pour éviter l'évolution de votre mal. Il faut éviter que cette arthrose n'évolue au stade suivant. Donc on peut maintenir le statu quo pendant des années, des... alors il n'y a pas de miracle bien sûr à espérer, mais on peut obtenir un statu quo à condition d'entretenir non seulement le physique, mais également d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, perdre du poids si on a trop de poids, perdre au moins 10% du poids, hein, notamment au niveau de la colonne vertébrale, hanche, genoux, pieds, 10% et plus, si possible, si on pouvait revenir à son poids idéal, ce serait vraiment la perfection. Mais bon, essayons de nous maintenir le plus possible dans le cadre de notre homéostasie, donc ce qui est prévu pour nous, c'est-à-dire en fonction de notre taille, de notre corpulence, nous avons un poids idéal, essayons de nous y maintenir, apprenons à nous relaxer, essayons d'améliorer la qualité de notre vie, en travaillant en permanence, aussi bien sur le physique que le mental, les deux étant en permanence interreliés. Donc je vous ai fait des vidéos sur le stress, nous en avons d'autres, mais on ne peut pas traiter le physique sans le mental, ni traiter le mental sans traiter le physique. Hein. Ils sont interreliés, notre vie durant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, merci d'appuyer sur « J'aime ». Ça me permet d'augmenter ma visibilité sur YouTube. Si vous n'êtes pas inscrit, abonnez-vous. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, allez sur ma boutique de formation natio-mania.fr. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. A bientôt. Au revoir.